Ah comme ça. J'ai réglé le problème J'ai réglé le problème Avec Freddy Et là je suis en train de faire un mini-jeu. Trop, Trop fort Trop fort Trop fort Parfait Alors... Euh... Ça ne même, même pas comme un coup. Non mais... Voilà. Double bogey. As, ça me dit que je suis en enlève depuis une heure. Martin faut il Pardon, je, je suis en train de voir un coq en même temps là. Oui j'ai en mode chill hein, si jamais. En fait il y a une autosave auto qui m'a sauvé la vie. Il va dans. Quoi ça je, je crois qu'il y en a une aussi à droite. Je crois qu'il y a tué aussi là à gauche. Ouais là-bas. Mais il est trop loin, ok. Oh Oh Oh Oh Encore un peu ça fait... L. de Ted, toujours. 92 2 L. Point Ted. 1. Attends, je prends un screen. Non. <rire> je reprends un screen. une qui va adorer. Ouais, ah, mon micro il est là, OK. OK, le monde de Glamour Petit pardon. Pas pas non plus. Je suis content qu'ils ont en mi en fait. Ah, tu te fous de ma gueule. On va faire un stream chill euh, plus tard. Circus baby. c'est le monde du circus. Oh et tu allez le voir parce que je vais faire un zoom mais. Oh ça, ça C'est horreur Il y a Circus Bibi dans l'armoire Je l'avais pas vu C'est MOONDROP Bah, c'est leur monde. Les commandes sont assez compliquées sur play en vrai boy world n'aimer ball boy what the si je Là, je peux faire de une... C'est n'aimer ball boy là bas je le reconnais il va dans Nightmare Et regarde en plus. Ouais je vais aller enfin. Salut moi J'ai peut-être été un peu fort avec la balle. Oh j'ai fait le double c'est bon j'ai perdu ah frétie. Non non, Tu peux corps Freddy, non Freddy, à peu près à là. Je suis toujours aligné avec. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Non? Oui. Je vais 28. Pile. Euh... Mm -hmm. des je de monte toi. Bon oh, vu que je suis en stream, je peux continuer du coup. Où que je dois aller. Et tout ce que c'est, c'est ça. On va absolument rappeler Freddy plus tard. <tous> Freddy mais en haut du phare y a un truc, non Oh, dans le phare y a un truc. Kådnæs. Ah bah là, Freddy Salut. Faut ouvrir les deux portes en même temps. Ouais. Vas-y je suis là. Hein. Elle m'écrase pas non plus mmh. Je dois aller où J'ai mis la grille de la ventilation. Mais... Ah ok. Je vais aller euh, retirer sway. Non, j'ai pas envie de casser le jeu. J'attends qu'il me le dise d'aller. J'ai pas envie de recasser le jeu. <rire> Je aller direct à l'objectif. Je sais où qu'il est vu que ça a bugué juste après. Bah, ça a bugué mais j'ai décidé d'arrêter juste après. Super arcade. En fait je crois que c'est à cause de l'animation holographique que ça bug. Et après tu veux Et après tu veux tu veux quelle combination Alors la je m'en fous, moi je, je tente. Oh, the the le Je vais aller au filer. Euh. Une popsicole à prendre. Et le popsicole c'est l'amélioration une des améliorations. Par contre elle est où Attends. à Ah la garderie, oh, putain. Ah, C'était quoi ça Mande quest. Je vais descendre étage. Oh, je pense que vous avez entendu le stress. Feeder, non, tu peux pas aider. J Attends, de Freddy. j'en peux plus de freddy kitscove, mon gorigator, Fazerbast et mesercise mesercise c'est chica ok faiszerblast c'est non faiszerblast c'est freddy mon petit -Gol golf c'est mon petit et kitscove c'est roxy non mais bah, non roxy c'est roxy oui T'es toujours du mauvais côté Freddy hein Il y a une émulation à avoir ici, attends S'il vient trop proche je suis blind C'est bon Faites ça pour un C ou un trophée Qu'est-ce que ça Oh Ouais, ça, j'avais déjà lu tout à l'heure. Les malheurs de Monty. Rapport de comportement anormal. Une fois de plus, Monty s'est présenté pour le spectacle sur le grand, la grande scène. C'est pas présenté sur le spectacle de la grande scène. On l'a retrouvé en même endroit que d'habitude, sur les, les passerelles, au-dessus de Monty Golf. On ne peut pas se permettre de revivre les événements du mois dernier quelqu'un avait fait un trou dans le seau so... ah, à orange <moguisse> soit orange ou ou ouragan <moguisse> <moguisse> avait renversé mon petit il s'est écrasé les deux jambes et on a dû s'écraser les deux jambes et on a dû le réparer en urgence Sécurité... Travaux sur le cinéma... Sans vue. Rapport de sécurité à l'agent de police est passé ce soir, il m'a dit qu'il répondait à la, un appel d'urgence à quelqu'un coincé dans la pizza place. Ce n'est pas possible, j'étais la seule ici et je n'ai passé aucun appel. Il voulait jeter un oeil mais j'ai pris... Euh, à partir encore un euh, canular de Alanois Vanessa ça je vais le récupérer allez juste pour le plaisir j'ai pris ce cadeau là Ouais, j'ai pris. Euh, mon cousin a travaillé ici. Il disait que les, les aimants perturbaient les distributeurs de tickets. Allez voir le phase pad. Vous pouvez accéder à un service client à la porte arrière et prendre la poignée de tickets. Je vous attendrai dehors. Si vous entendez un robot, cachez-vous. Euh, Oh, ça m'a fait flipper attends. Du coup, c'était quoi C'est sûr, ça va dernier. Euh, je vous attends dehors. Si vous entendez à attendez un robot, cachez-vous le temps qu'il s'en aille. Tout va bien se passer. Je vais sûrement live jusqu'à 7 tard en fait. Je sais pas quelle heure, mais assez tard. Hein. Parce que j'ai juste envie de jouer en fait. Ah ouais, c'est vrai, il faut rester appuyé, cette merde. Oh, fait un nouveau remplacement parce que. Qu'est-ce ah. qu qui va se passer Ah oui, ici. Freddy, viens vite. Viens au cas où, Freddy. Ça ramène personne, ça y est bien. Vous gâteau ou le gros gâteau alors plein de clients les, la pizza que vous nous avez que nous avons commandé était très très bizarre certains certaines parts n'avaient pas de bonne taille ou n'allaient pas avec les autres et il y en a même avec une graniture différente. Vous n'avez quand même pas réutilisé des parties de pieds jetées à la poubelle. Je ne remettrai jamais les pieds ici, sauf si on m'offre une énorme réduction. Une maman en colère. Eh oui, mon petit. Il manque mon petit figurine de des... j'aimerais trop d'en avoir en plus en vrai bien en vrai, vie. En vrai. <cười> Ah Cadeau encore Ça ça m'étonne. <tousse> Peluche de baby. Pignata Ah le footer, voilà. Filler. Fesse vers filer. Salut, je vais le passer. Ton Oh, Oh, C'est un ça. Ah, Ce cadeau là. Il va avoir un truc caché ici en vrai. Ah, oh, y'a des rats dans le Feeder. Ah, bah je comprends mieux pourquoi y'a des rats. Freddy, j'ai peur. Oh, attends. <rire> je me fais pas chier là. Stabot, stabot, woo stabot. stabot. Did you mind? Non, ok, il faut le faisur place pour le trophée, ok. J'ai l'impression que ouais. l'endurance qu en elle est vraiment plus, plus lente à descendre qu'auparavant. Il faudrait que je fasse un test sur le dessus Vas-y, tu veux venir avec moi jusqu'au bout. Hein. Je le lis. Hein. On a dépassé. Putain, à chaque fois je flippe, mais c'est à toi mon euh, truc. n'y a rien non. Je colle Freddy ici. Putain, je me suis fait flipper. Trigger ces connards, je vais fouiller. un cadeau ici, je suis preneur avec une amélioration. Cadeau. Là, pas ici en tout cas. Non fait maintenant ça, ça, ça, J'ai quand même entendu robots. Hein. Viens, Freddy. Ah, t'es nouvelle j'aurais pas à redescendre là-bas, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà j'ai Chica, j'ai Footsie, Freddy je sais où qu'il est. en fait, je fais une remarque dans une vidéo, qu'on peut descendre et remonter de l'autre côté. -ce que je ne le fais pas. Alors, par exemple descendre. On va fouiller ici, vu qu'on a pas eu le temps de fouiller à cause des autres. prenez ici. au cas où. 100% que je suis encore ça. Putain. Je vais le platine le jeu. Je vais le platine. <t 'en> Est pas bizarre celui-là, le... ah, oui Princess Quest 1 On va voir si on peut vraiment pas le jouer On peut le jouer Un film anti-golf marchait bien puisque que les contrôles étaient un peu bizarres sinon il marchait. marcher la petite canne de soeur, la petite graine de, de est-ce que je peux repartir par là vous croyez que je peux repartir par là bon là dedans je sais que je peux pas retourner c'est pour ça que j'ai pris une directe truc truc qu'il est là-haut d'ailleurs en passage. Attendez. Qu'il est là-haut. Là sur la tour. Oh le filet De te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 Par contre ça a l'air pas trop safe pour un animal, il hein. ne euh, Là il faut que j'aille en bon, service, il n'y a plus euh, aucun mention de dans une bande d'arcade au euh, PQ3 et pourtant il y a une, une cachette. Un... Hein? Une cachette Une cachette dans un coin du Phaser Blast, elle ne fonctionne pas non plus. Ceci dit, je l'entends parfois passer en mode d'attraction, mais je n'ai jamais vu euh, avec euh, l'écran allumé. Oh C'est un peu trop flippant. Pour moi, je vais laisser où elle est, au moins jusqu'à ce que je finisse PQ1 et PQ2. C'est Princess Quest. C'est une ending, c'est une fin. En gros, il faut jouer 1, 2 et 3. Rapport d'entretien. Le jeu ballon Boy World cloche depuis quelques temps. Les clients se plaignent euh, de bugs récurrents. Je suis allé directement au cinéma pour réparer euh, tout ça, mais le jeu a tout bonnement disparu. Je n'ai vu euh, aucune demande de déplacement, alors il doit forcément être encore euh, quelque part par ici. Je réfléchirai demain après la réunion d'entreprise Ouais, oh, Freddy, salut coucou Freddy. Je sais ce est, je sais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe ça... hey, Et votre vidéo, va être la vidéo va être longue en fait sur YouTube là. Allez, y va. attends Freddy. Pardon. C'est pas moi que tu regardes Freddy là. Là c'est moi que tu regardes. Oui c'est un peu euh, gênant, oui. Ce moment est un peu gênant Freddy, oui. Tu as raison. Tu as raison Freddy. YouTube, hein. Ok je vais faire mes sur vais... et je vais faire le feu bon YouTube je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo et pour twitch ma resté parce que euh... ouais je... je suis toujours en live et youtube n'oubliez pas le pouce bleu et le like bah le like et l'abonnement Ça me ferait extrêmement plaisir Un streamer youtubeur Préféré, à votre préféré <rire> C'est faux Je suis plus merdique <rire> Et salut à tous, c'est toutes, Ici, à sera J'espère que vous allez bien Sans ça on se trouve pour Final Fantasy Security Bridge Toujours en live avec les petits cocos Qu'il personne <rire> Et Sinon, on s'était laissé ici. Voilà. J'en profite que je suis en live pour faire en vidéo parce que euh, vu que jamais, presque jamais personne dans mes lives. Je juste se tromper le bouton. Heureusement oh, qu'il m'a pas vu. J'ai appelé Freddy après de brouiller son cerveau. On s'était arrêté ici au Mother Size. pour euh... Parce qu'on avait eu le ticket juste avant. Ça, ça bougeait. On a eu le ticket juste avant et du coup là on est au mesure size pour euh... déverrouiller la ventilation je crois. Si j'ai bien compris le message qu'il avait laissé le mec. Bien sûr tu fais un grand cercle là. Hein. On a fait un grand cercle c'est ça sur tes hot wheels. Hein. C'est bon Je sais pas si c'est bon. Est-ce que je peux y aller Oh, j'aime pas les... Oui, je sais, j'ai déjà fait le contrôle panel. peut-être dû sauvegarder au final attends je retourne en arrière pour sauvegarder je crois qu'elle y a le security bot non non j'ai entendu Elle est là. salut security bot dégage merci Attends, je fais une nouvelle emplacement à chaque fois. Attends, c'est ça qu'il faut faire. Utiliser la commande de en service pour changer la disposition de la ça, non Non, je vais voir, je check. Euh... Quoi qu'est-ce que fou là Si j'aurais aimé année, j'aurais cru que ça aurait été euh, Chica. Quoi Regardez, il est là C'est pas ouvert Je vais trouver ce qu'il faut faire, hein. ne vous inquiétez pas. Mais quoi Sorry Freddy. Big sorry. Sorry sorry agi agi. Non. Il y a un truc sur les enfants perdus, attends. Vas-y oui. comment on l'utilise uh, Don't get lost yourself. Tain place and wait for help. replay of water. C'est bon là, c'est ouvert Non, c'est ça qui doit s'ouvrir, je crois. Non C'est toujours pas ouvert, d'ailleurs, au passage. pa pa pa papa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa en pa pa là pas pas pa pa pas pa pa en fait. là, pas ah oh ouais c'est toujours pas que je vais glitch hein et ça je dis ça, je... Je, dis ça hein. je vous le dis direct. hein ah out of order ouais Moi je vois que ça va faire Ah attends attends attends Mais tu vois pas du tout qu'il faut appuyer là en fait qui est tombé dans ma chambre j'ai flippé va tellement dessus et prenez sa griffe ok oh j'ai oh, flippé j'ai cru que c'était se derrière moi Bah Voilà, c'est ouvert. C'est pas ouvert. Il y a plein d'endroits qui se sont ouverts. Je vois pas que j'ai refermé celui-là. Oh non. Non, je suis pas perdu, oh, Actuellement je vais avoir le bon Attends mais là c'est quoi Attends... Il y a des camarades dedans Je sais pas... Il à moi... Je viens dans le coin... Je viens dans le coin Là, c'est pas l'entrée. Là, c'est où que je dois aller. Là, c'est l'entrée. Je crois que c'est les deux derniers. J'ai pas la combinaison dans les messages Que empoisonné Ah non 3, je peux pas ok le cas c'est celui là oh c'est bon ah mais c'est ça je sais pas si l'entrée elle est Retrait, elle est pas bouche, elle est bouchée. Ah, mes couilles! Bon, on touche plus au, euh, au 3 ni euh, Non, on touche plus au 4. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est bon. Non, c'est pas bon. Justement, c'est pire. C** <rire> Oh non Le 4 en haut, c'est... Cela aussi. Oh. Attends, c'est Tiglou. Je crois. Ouais, c'est bon. Sérieux Et de l'autre côté c'est bon Ah tu parles oh, Salut tes mon ami, désolé Freddy une en fait ouais, ça c'était la partie 1 ça du coup c'est la partie 4 j'ai je bloqué avec autre chose le truc tout ma gueule quoi okay. que Oh non si je bloqué avec autre chose J'appuie deux fois dessus pour remettre à zéro C'est ouvert, est-ce que c'est bon passage ma gueule. Il leur Ah Ah oh. Ah, c'est pas là en fait, c'est ça. Ah, mes couilles. Ah, Qu'est-ce qu'ils ont, mes couilles ça me mes couilles Parce que ça me casse les couilles ce le jeu de merde non non qui marche non c'est pas ça en fait c'est pas cette gamme Ok, ça me bloque toujours pas ça m'a bloqué <rire> j'ai rien dit du coup 2 vers le bas non 1 vers le 3 vers le bas ouais c'est 3 ok C'est ça pour J'ai le cap au fruit du... What's... Oh Oh Tu l'es Ouais ça switch entre bleu que j'ai compris rouge c'est bleu quand c'est rouge fait quatre deux fois non, une fois vers le bas cinq si je faisais tout vers le euh... <rire> haut Je vais faire nappe, tu vas voir. Au bout d'un moment, il vêtement. Mais cette porte, je vais l'exploser Je vais aller dans le labyrinthe on va voir s'il n'y a pas de numéro c'est rare ça Ici c'est Alors Pizza dirais 1 hein? Oui My four actually it is my foot. <laughs> quatre et... non j'ai juste une impression ok non je suis vers le haut ça c'est ça va et du coup c'est quel <rire> euh... Oh Oh Je change la couleur en de Si je mets rouge, que je monte ça, si je fais vers la gauche. Si je mets rose, si je fais vers la droite... Mets un truc rouge. Mais si je refais vers la droite, ça met un truc pas beau. Si je vais vers la droite, ça m'en met le truc rouge. Okay. Et si je vais vers le bas, ça met un truc bleu. Si je refais vers le bas, ah, j'étais vers le haut fiché. Si je refais vers le bas, Putain, le robot, il va me voir. Hein. Je vais vers le bas. Je vais aller vers le bas. Okay. vers le haut Ah, oh, Attends. Je peux aller à finir d'un côté il va me mettre tout Vers le bas. Non J'ai juste Bobo au cerveau. Parce que je comprends que dalle à ce puzzle de merde. Mais si ça arrêtait de bugger, ça m'aurait... Ça modifie. ça. A... Ça a pas touché. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai modifié C'est une des entrées, c'est ça Ça, c'est ça. Ok. Le, le 4, c'est à peu près l'entrée. Le 1... Euh, attends. Attends. Remets la phase euh, watch. Je vais mettre les croix Les croix, voilà Donc je vais faire vers la gauche Encore vers la gauche Et encore une fois vers la gauche Encore une fois vers la gauche Encore, il faut vers la gauche. Oh, attends, je crois que j'ai compris. Capiche Enfin Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Ok, c'est en ligne comme ça. de Gauche à droite de la caméra. Bah, de en bas à droite et en haut à gauche plutôt. Coup, là, ça, un. Un, du coup là, ça c'est 1, non, 1 c'est là-bas, du coup là c'est 5, du coup là, ça va de droite et gauche. Si je vais... 1, 2, 3, 4, 4 fois à gauche... 2, 3, 4. Non, une fois à droite. Une fois droite. J'ai une fois à droite. Voilà, une, un passage. Deux passages, de fait. Je peux pas avoir la meilleure vue. Oh Oh Du coup le... Attends... Le but va être de quel côté si je fais ça. Ok Je l'ai, je l'ai. Je, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Je peux, peux l'avoir totalement. Non, c'était vers le bas. Est-ce que je peux toujours passer moi Je peux pas passer. Il Faut que je trouve un moyen de passer euh, en faisant bouger ça. Le... Le 4 on le descend on red. Attends, c'est pas le 4. Attends, c'est ça c'est le 1. Du coup ça c'est le 2 Putain. Attends, on va bouger la croix déjà. Hop. La quoi est sur le combien Le 4. On va le dégager à droite. Hop Et je pense qu'on va le faire monter. Non, non, non, non, non, on va pas le faire monter. Ok. Attends, je suis en train de réfléchir. Mmh, mmh, mmh, mmh. Je sais même pas ça en plus. C'était même pas le 4. Non, je suis pas perdu, c'est le 2. Merde, c'est de droite à gauche, non Ouais, merde, le 4 c'était pas celui-là. Une, une, deux. Ah, c'est celle 2. Ah, c'est celle 2. Euh, là, 3. Oh, est en mode... Je lève, je descends. En sachant que c'est l'inverse. Je. C'est l'inverse du coup celui-là. Plus bas. Attends. Non mais quoi Ah non c'est pas le... c'est pas l'inverse en fait. Ah si c'est l'inverse. C'est juste que moi qui est con en fait c'est. Ah, j'ai un bon passage là. Oh, ici j'ai un, bon, un bon pattern J'ai toujours mon tour de sang, ouais. C'est celui-là, c'est bon. Encore un coup. Voilà. Maintenant on va de droite à gauche. Bien sûr. Quoi Attends. Ça bouge quoi là Ah ça bouge rien. Hein. C'est parce que ça bouge rien. Fait. ouvert. Oh, je crois que j'ai. pas, bug pas, bug pas. Je pense que je l'ai. Oh, non, tout le ma gueule. Non, y'a ça qui me gêne. Faut que je décale un des trucs, ok. Il est pas le, le... c'est que tu <rire> Désolé Freddy. Il ouais, n'y a pas d'ouverture. C'est combien 1, 2, 3... C'est le troisième. Et... pas d'ouverture ça bouge j'ai l'impression je l'ai envoyé à gauche non toujours une ouverture ici j'ai l'impression que je peux passer non attends je crois pas ah, peut-être Peut-être que je peux passer, je suis pas sûr. Non Ah quoi Ah quoi que Oui Ouh J'essaye, je, je m'en fous. Si je meurs euh, là-bas... J'ai mis 30 minutes à faire euh, juste le puzzle. Je n'entends plus Allez, passe, voilà Ouh peut j'ai oublié, peut j'ai flippé Putain, parce que ici euh, à Music Man dedans Je vais pouvoir courir Hein. Bye pas une Golf Time. j'attends que ça... Ça a Ah bah. Hop ça touche pas Ou ça te touche On va pas savoir Ah oh non ça touchait en fait Regarde, je s'il te plaît. ce qu'il a fait. Je crois qu'il en a peut un. Hein. Le problème dans ce jeu c'est que la visée c'est du café de la chiasse. L'optimisation aussi c'est de la chiasse Est où C'est cette partie elle est vraiment buguée sur Pescate. C'est oh, hey, uh. Moi ce qui va. Je crois que c'est bon. Pas sûr, mais je crois. quelques balles, t'es sérieux. Oh Je vais faire quelque chose. Ponte, s'il te plaît. Gay mm -hmm. Je suis venu j'ai vaincu ouais. Améliorer Freddy aux pièces et services okay. et Comment je suis censé partir d'ici D'ailleurs en passage Il n'y a pas moyen de, de baisser la qualité ça va être de petit peu je vais être par-dessus mais ah évidemment Je peux vous couper, petit monsieur casse-couille. Du choix, allez, parter de service. Parter de service. Oh. Part-and-service... Euh... J'espère qu'ils vont faire une autre utilisation. Mais dégage hein Moi je m'en fous tant que le jeu est jouable, je m'en fous si il est dégueulasse ou pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis remonté dans Freddy. Bon, j'installe les griffes pour Freddy. Et j'arrête le live. Comment on y va déjà Ah oui, avec le stage. Le stage où l'ascenseur le... a Roxy. Que les lags ils auraient été 10 fois pire euh, sur mon PC à moi Security bot buggé hein Porter de service moi ouais, c'est sur le stage Allez à Freddy Freddy qu'est ce que tu fais là Au cas où je pourrais pas sauvegarder en bas. Ah, taper des pieds ah non ok quoi ok ok passer ok ok ok un petit là. C'est si laid. En vrai, ici, ça va. On ne tarde pas. Welcome to parts and service. Please prepare for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. Vas-y je vais te flasher si tu m'attaques hein. Appuyez sur carré pour ouvrir la coque du bras. Croix croix euh, croix croix carré rond. Carré, triangle, rond, triangle. great now place the new armature into the casing with the new armature inserted, reconnect the colored wires. rond croix triangle rond rond croix triangle rond carré triangle carré rond euh carré triangle carré croix mais je me c'était quoi peut, je veux dire quoi à place de Appliquez la console de test pour faire the procedure et la procédure. Carré. Carré, rond. Carré, rond, rond. Carré, rond, rond. Carré, rond, rond, carré. Carré, rond, rond, carré. Carré, rond, rond, carré, croix. Carré, rond, rond, carré, croix. No need to perform the procedure on the other arm. The auto assist did it for you. <sighs> bon ben, you My arms are different. Where did you get these parts? I'd rather not say How fortunate. Yes. I should now be able to smash through the cyclone fences around the building, the way Monty does. Exactly like he did. Okay I'll do to test shot I am very glad that you made it to the recharge station Gregory Now that I have been upgraded, I should be able to access the Roxy Raceway I have not been there for a very long time. But perhaps you can find some clues on how to deal with Roxy while you are there. Ouais. Sur ce c'était Astra Fotzi, Studio. Euh, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Ciao. <truits>